N'empêche pas euh, <t 'en> Attends, on m'a appelé. Allo? Je t'entends, je t'entends, je mes canaux, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Euh... Euh, le médecin, il a dit que j'allais. Euh, J'ai eu un... un petit plâtre, un petit bandage. Ça va le faire, quoi. D'accord, d'accord. Le Merci. docteur, il a juste dit euh... Il m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé, je lui ai euh, de la merde quand je t'ai fait pris en otage, etc. Donc ça, il ne se peine rien. Et puis euh, voilà quoi. Ok, ça marche. Un peu trop repos, mais bon, euh, tu me connais, hein, je suis solide. Arrête. Ok, on arrive te chercher, tu sors devant l'hôpital et reconnecte ta radio s'il te plaît. Ok. Bon, c'est parti. Enquête. On va se venger. On va faire un autre braquage et cette fois-ci on va repartir avec un masse de thunes Et d'ailleurs je crois que plus on se rapproche du centre de la ville plus il y a de l'argent dans le coffre Vas-y montre, euh, monte 07 mmh. Les gars, qu'est-ce qui s'est passé là On va aller braquer J'imagine que c'était un braquage hein après Ouais ouais on va aller braquer le magasin de la ville c'est par cheap. On était en braquage et en fait euh, tu leur as tiré dessus et ils t'ont ouais. commun ah bah je me suis douté hein attends je savais que c'était un petit braquage on dire comme ça parce que moi me faire tirer comme ça gros magasin de la ville putain qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui se passe là bon calcule pas on n'a pas le temps on n'a pas le temps on n'a pas le temps et les gars allez doucement je me sens pas très bien moi putain c'est tu vas survivre j'ai mal à la tête bon et ça ira Yérami Ok, es, on est pas qu'on change de caisse. Une voiture un peu non, plus, non, plus rapide. J'en ai une meilleure. J'ai hein. une, une, une. Non, non, non, non, non, non. celle-là es elle est là, t es t es t es t es Tu, tu l'as blindée. Euh... J'ai une Kuruma aussi blindée, hein, si jamais. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, celle-là elle est bien. Carré, carré. On va se défaire ces fils de pute. Ah, Inch'Allah, je, je, je, je retends pas le coup du buisson. Non, mais le coup du buisson, euh, t'es juste débile. Putain, mais ouais, as pas... il t'avait pas vu le mec. Il t'avait pas vu, t'as paniqué, t'as tiré, t'es con. Putain, t'as failli te faire tuer hein, sur ce coup-là. Hein. La je sais prochaine pas, fois, hein. laisse-nous positionner la prochaine fois. Bah, ils savent pas viser ces fils de pute. Moi, j'ai agarré là, vas-y. Putain. Ah. ah, magnifique. Ouais, les gars, je crois que c'est lui. Si jamais il y a un problème euh, et qu'il qu arrive, je pars, hein, je fonce et puis je reviendrai plus tard toi sur le okay, toit, de, euh, sur le toit de, du magasin, ça te Il y a un accès à toi dans, la voiture dans l'allée Vas-y, viens Tu vas sur le toit de la, du, du magasin Non, je sais Bon, euh, cette fois-ci, ça va être à toi de, de braquer 0-1 euh, 0, 1. Euh... 0 1, tu braques La voiture, je la laisse ici, je fais quoi la voiture la voiture je vais la déplacer là, ça me va pas cet endroit Radio, ouais. vous m'entendez Vous voulez que euh, je fasse le chauffeur Ou... Ok, cette fois-ci, on va faire AHHHHH Ah, oh ah merde attends attends, attends, attends, attends, attends, la Attends, attends la laisse-moi, laisse sac Ah c'est bon, j'ai des petits outils gros, attends Vas-y, okay. vas-y, vas remets la portière Non, ouais T'inquiète pas Vous m'entendez Je suis sur le toit là 0-2, je vais braquer Ouais ouais je vois t'es sur le toit c'est bon. Derrière toi C'est Rouen, tu m'entends, enfin, tu me vois Ouais ouais je te vois Je te vois je te vois je te vois pardon je, je parlais euh... J'avais oublié de mettre la radio Ok Parfait Bon les gars je lance le braquage ou quoi Attends attends euh, T'as pas réparé la voiture ah, si Attends vas-y re répare là Putain je te jure t'as une bonne vue, t'es caché ou pas Attends, d'ici Est-ce on te voit euh, Tu t'es caché sur le toit là c'est bon Là tu t'es mis en sorte qu'on te voit pas que Tu me vois là ou pas Euh non bref, je te vois pas, je pense que c'est bon Je pense que ça va le faire Oh putain <rire> il m'a fait peur le con Ok je pense que ça va le faire euh, Je vais voler une voiture euh, Comme ça ce sera notre fake voiture de, de ouais, départ Oh putain bien vu, bien, bien vu Aussi, les gars, oubliez pas que quand je parle à la radio, euh, je vous entends plus parce que j'ai euh, la priorité sur la radio. Vous savez euh, bah, vous savez comment ça marche une radio, quoi. Quand je parle, je peux pas vous entendre donc. Euh, oubliez pas de vous arrêter de parler, les gars, sinon je vous entends pas. Okay. Mmh, ouais, cette voiture ça me paraît pas trop crédible. à ah, l'autre qui arrive. Descend, descend, descend, descend, descend, descend. T'en es où le Connasse. Putain. Ah, c'est tout bon là. Oh oh oh. Putain, elle m'a fauché non, cette Arrête pute. de tirer, arrête de tirer, tire, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Putain, ça fait super mal. toi, oh, parfait. Dégage ah, de ta Ah bah. C'est bon alors. Bien joué. Je vais mettre autant fourrière, comme ça, c'est pas cramé. Hein Ouais, ouais, vas-y, vas-y, mets-la en fourrière. Je peux pas. Attends euh... 0-1, 0, -1, 0 -1. laisse sa la voiture devant, juste devant le machin ouais, On sait quoi qu'on l'a garé comme ça Là c'est parfait Genre, de préférence devant voilà voiture Comme ça ils vont croire qu'on se prête euh, De partir instantanément Alors que non Euh, c'est qui qui conduit euh, le véhicule pour... euh, Je pense que c'est moi qui vais faire euh, qui vais faire euh, le, la course poursuite mmh. T'es où là C'est toi qui conduis le véhicule Non Non non non euh, faut qu'on la gare à un endroit stratégique Moi je pense qu'il faut qu'on la gare euh... wow, Je sais pas les gars je pense qu'on peut la garer ici là Non non pas là dedans mais de la... c'est de la merde là où tu la garais Tu veux pas ou pas là Je vais la garer moi même ok Non non non 01, écoute, tiens. Genre, regarde, tu vois là où les, tous les véhicules. Là où tous les véhicules quoi Tous les tous les véhicules passent. Ouais, ouais, l'autoroute, enfin la nationale, ouais. On fonce à toute vitesse et on passe à la nationale. Non, mec, ça me paraît trop dangereux, il y a beaucoup trop de pour euh, niquer la voiture. Bah écoute, c'est le meilleur moyen de s'échapper. Euh... Non, non, non, les gars, les gars, les gars, on est près des canaux, on est près des canaux. On, on, on, peut, on, peut, on, peut, on peut aller se mettre dans les canals et ensuite on peut aller dans les égouts et ensuite dans les égouts on peut, on peut les échapper facilement On ne braque pas une banque les gars Oubliez pas Là c'est la plus grosse super mais c'est pas une banque Et même si c'est pas une banque on s'en fout c'est notre ami Vas-y j'en suis braquage les gars Ok ok On va la braquer 3 euh, fois Ok C'est lancé les gars c'est lancé on la braque trois fois On braque trois fois et après on part okay, une okay. idée. Et si on faisait croire que 07 était un otage Et ouf je suis seul dans le magasin Ah oui comme ça tu te dis qu'on qu a contaminé qu cagoule Ah c'est à dire qu'il faut que je vienne Bah oui 01 il vient dans le magasin Il fait comme si c'était un otage Et là on gagne de l'argent pour le faire sortir et, de, et du temps Ouais ouais bien joué bien joué mais attends mais je suis en rouge là Il nous a vu faire le mur plus il nous a vu la dernière fois C'est pas grave on dit qu'on t'a déguisé, on dit qu'on t'a déguisé Ils sont là, ils sont, ils sont devant, ils sont devant Vas-y je te chef, faire la papote, hein. je suis derrière, tu es un otage 0, 0, 1 ouais. 0 1 0 1 C'est bon, c'est bon, c'est bon Attends je me range à cache, je me range à cache C'est bon, je l'ai rangé C'est rangé, Ouais c'est rangé, rangé, rangé Ils sont devant En plus il y a qu'une porte c'est facile à tenir Attends, ne monte pas, ne monte pas, ne monte pas, On monte pas, laisse-moi, laisse-moi, dis-lui Vas-y, dis-leur, dis-leur que t'as un otage ensuite, quand ils veulent te montrer tu montres, ok Ok Les gars, allo Entendez Eh les keufs Attends, attends, attends ça, entends, Ils être très discret là Eh les poulets T'as vu Salvatore, Salvatore, face au zéro, face au zéro Et 0-2 0-2 y'a un problème Il y, a... Il y a presque. Je pense qu'ils m'ont démasqué. Comment tu sais Bah quand je 0 0 racine, 0, en fait, euh... 0, 0 ils, me... ils peuvent me voir. Euh... Zéron, Ils peuvent me voir Tu m'entends Zéron ou pas Je t'entends, je t'entends C'est la merde Y'en a un derrière la véhicule, il, il y en a un derrière le véhicule nord Un derrière le véhicule nord Ils ont déplacé le, le, véhicule, le véhicule, je répète, ils ont déplacé le véhicule ils nous ont Ah je le vois, j'ai un visage, j'ai un visage, ils ouvrent la le voiture Le véhicule est sur la montagne Ah les enculés On va devoir se battre pour sortir de là Vous êtes prêts ou pas On tire pas, on tire pas Ne tirez pas, ne tirez pas, ne tirez pas Va finir le braquage, va braquer la banque là, tu fais quoi là Ah excuse moi Bon, les gars, euh... pas, de marché, hein. je sais pas si ce truc d'otage va marcher. Je sais pas non plus, mec. Euh... Je, je sais pas non plus, euh, mais on va faire ce qu'on peut. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Ils vont savoir si du bullshit, les gars. Je suis en rouge et, et j'ai un masque. Prenez un masque. Eh, hey, les gars, t'inquiète. Eh, hey, les oui. Fika, il là. A... Ouais. Les gars, il reste 20 secondes à proximité. Qu'est-ce que vous voulez Je suis à la dernière couche. T'as donné toutes tes armes à, à... à 0-1 ou pas euh, non, non, non, je, je, je vous êtes un cas où. Hein. Non, non, non, non, on je crois pas. Non. Si, si on, on t'échange contre de l'argent et qu'ils te fouillent, c'est la Non, même. non, non, je crois on pas, les gars. Je pense, que, je pense que vous allez rien faire du tout. D'ailleurs, j'aimerais bien vous voir là quand, quand j'essaye de vous parler. Vous n'avez aucune échappatoire. <rire> Prévenez les, les poulets C'est ça. On dit. a une voiture, garée. On a euh, voiture euh, garée devant. a notre voiture garée devant à votre tour, je vous je... protège. Je pense qu'on va pouvoir partir tranquillement, on a déjà notre véhicule garé devant 0-1, 0-1, 0-1 Wesh Les gars, les gars, qu'est-ce qui se passe Ils crèvent les pneus, ils crèvent les pneus, ils crèvent les pneus du, du véhicule noir Du véhicule noir Ok, c'est bon, on s'en fout <rire> On les abate ouais. les gars, c'est bon 0-1, 0-1, c'est bon Zero c'est ton tour de braquer, c'est tour de braquet. c'est ton tour de braquer, je te protège. Ok ok ok ok Ils sont derrière le magasin Je braque les gars je braque Zéro est-ce qu'il y a une porte de derrière de le magasin Non non normalement c'est bon Normalement ils peuvent pas rentrer par derrière Normalement la porte de derrière est bloquée La porte de derrière est bloquée Euh 02 est-ce que vous est-ce que t'es cramé ou pas On va Non si vous sortez sans lever les mains en l'air. Zéro, continue de faire, faire le Ouais, ouais. ouais. Euh, le commandant de la police, il a dit quelque chose là Je sais pas. Pas entendu. Tour ok je, crois... je vais chercher leur véhicule. Leur je véhicule, on creve le fenêtre. On crève les fenêtres Même moi, je suis dehors et j'entends un Moi, j'entends des bouts de phrases. J ils parlent super fort, euh, je crois qu'ils vont crever le véhicule. Je crois qu'ils veulent crever le véhicule, mais euh, comme ils ont déjà crevé le noir, je crois qu'ils sont... Trop... Attends, euh... 0-2. Oh, bon Putain, ils font rouge, je crois. Dès qu'ils sont derrière, sont dès qu'ils retournent derrière, derrière, faut et nous dire qu'on peut partir. Si ils sont derrière, on peut courser. Ils ont niqué le véhicule rouge, 0-2 euh. Les gars, les gars, les gars, 0002, il y en a un qui a pris cou couvert Nolan. derrière le véhicule nord. D'accord, d'accord, je, je l'ai vu. Comment J'ai une vision sur le sergent. Ne tire ah, pas, ne tire rien, pas, ne tire ouais, après, pas. Dis son... au sergent de poser son On va au sergent de poser son arme. On va essayer d'en sortir sans personne meurt. Combien de secondes, sur roi Encore euh, 80 secondes. Monsieur Le sergent bouge. Le sergent bouge. Monsieur, Je répète, monsieur, il bouge. monsieur. Dites au sergent de ne pas bouger. Il y a un sniper posté, posté sur la colline. Dites au, au sergent de ne pas bouger. Il va tirer à vue dans 3 secondes. Si le sergent bouge... 3. 2. 1. À partir de maintenant, si le sergent bouge, il a le droit de... Le magasin, magasin, vous vaut, on tire de dessus. Tête. Devant le magasin. Ok Monsieur, monsieur, on va parler tranquillement Je vais laisser mon acolyte parler Si vous tentez quelque chose je vous, je vous rafale Vous m'entendez ou pas Ça va, Tout okay. va bien Ouais tout va bien, tout va bien, on va discuter Zéron vas-y, Zéron je te protège Zéron je te protège Les gars on va discuter, on va discuter, ne tirez pas Ne tirez pas les gars, on va discuter oh, ouais, pas les manons, Ok d'accord, on va Ouais pas de problème voilà. Donc là, euh, ce qui va se passer C'est que, vous voyez notre véhicule noir on va on, va repartir avec, okay. on va on partir avec d'accord ok on va lâcher l'otage d'accord on, on lâchera l'otage bah, de... montrez nous no, montrez nous l'otage déjà montrez nous l'otage s'il est encore en... d'accord on ah, va ah. vous montrer l'otage je vais le déguiser d'abord hop et je vais vous montrer l'otage comme ça vous pouvez pas vous pouvez pas savoir euh, vous pouvez pas connaître l'identité de l'otage comme c'est une personne connue mais il fait quoi mais Ah, super moldu, Bon, on va chercher l'otage. On va le déguiser comme nous, comme ça vous pouvez pas reconnaître et pas faire la différence. Non, C'est excellent. C'est excellent si ça marche, 0-2. Vas-y, attends, 0-1. Je vais Tu rebraques, non 0-1, je vais te passer mes armes, ça c'est une fouille. Non, non, non, maintenant je peux pas te laisser. Non, non, garde tes armes, garde tes armes parce que je peux pas les laisser. Vas-y, prends-moi otage, prends-moi otage, prends-moi otage, prends-moi otage. Je vais prendre les comme ça le sergent est devant le magasin, je le répète Ok, pas de mouvement brusque Je sors, montrer l'otage Pas de mouvement brusque, je répète, pas de mouvement brusque Je sors, je sors, je tiens l'otage Ok, euh, juste une on question On va vous voir euh, à 3, à 3, ouais, à 3, à 3, s'il vous plaît A 3 Mais mon acolyte, il vide le coffre, vous croyez qu'on fait quoi pendant qu'on on se touche les couilles Et de quoi, lequel vide le coffre Mais mon acolyte Quel acolyte Bah celui qui, est, celui qui est déguisé comme, comme celui que... Comme l'otage, là bah, allez-y, et nous on veut le. je veux juste vous nous voir à en même temps. Ouais, et après on pourra commencer les négociations. Et après on pourra les commencer les négociations. On veut voir les trois On veut voir les trois Non, non, c'est pas possible. Vous faut les faut il y en a un qui vide le coffre. Ouais, bah. On va voir il C'est un bras con quoi. Ok, il y aura plus de temps pour vous si vous voulez. Il y aura plus de temps. Eh, laissez-moi s'il vous plaît. Pose-co Eh, ta gueule, ta gueule, ta gueule. J'ai pas. Non non non non on, on, veut on veut voir les trois on veut voir les trois on veut voir les trois, on veut voir les trois on veut voir les trois on veut voir toi et ton pote et l'otage d'accord en sortant, il en, il en, il sortant il il en sortant, il il en il sortant. Il Non pas en sortant pas en sortant maintenant Non mais on peut pas on peut pas il faut qu'on braque on peut pas Et alors on vous laisse le temps monsieur, comment je peux vous appeler monsieur Comment je peux vous appeler Vous pouvez m'appeler 01 01 Est-ce que vous avez une femme et des enfants Évidemment est-ce que vous avez envie de les voir ce soir quand vous rentrez chez vous Évidemment et vous Je peux vous poser la même question on secoue, on secoue, je... Ferme-la, <rire> je vais te buter Putain, tu parles trop Putain on aurait dû choisir un otage moins chiant. <rire> <rire> Il reste combien de temps Mais je sais pas j'ai pas relancé moi. Ah merde, bah relance vite! Vas-y! Vas-y, vas-y. Euh. Euh. 07, 07 à 02. Euh. euh... La fois, je crois qu'on va voir qu'on se canarde. Parce que là, il va pas en fait. On a tenté, il ils a tenté. ont dit ouais, tout, il faut qu'on soit être... 3. Mais, en fait, là, ils ont pas compris que je me désaccroupis. Ils ont pas compris que je me lève, je leur mets des têtes à eux deux en même temps. Ils ont pas compris ça. Ok ok, okay, okay ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il y a quelqu'un quelqu qui va derrière le magasin, magasin tu descends du toit, toi toi tu, toi toi, tu prends l'otage. Ok, ok Comment Dès qu'il y a quelqu'un qui, qui, tâche qui tâche tâche va tâche. à l'arrière, le canet de préférence, tâche. Tâche. tu prends l'otage, tu prends Tu descends du toit, tu fais. hop tu prends l'otage, et ensuite tu vas devant le magasin et on parle avec le. Ça tire Ça va Non non, il tire, sur les je du. Ça tire sur, sur des moldes. Problème de Ok, 0 okay. euh, je répète. Euh, dès qu'il y a quelqu'un qui part derrière le magasin, tu descends du toit, tu prends un otage. Comme ça, après, on peut te dire, tu me laisses partir. Et, euh, et, et, et où sont, sont bah, ton cas ton de départ Ok Ok, je n'arrive plus à m'accroupir. Hein. J'ai un problème. Ok, mais ce que des tu, des tu des vas des faire, gros, c'est qu'une fois que t'as l'otage, le policier, tu vas rentrer en magasin avec nous puis on garde l'otage dans le magasin. Comme, des comme des ça, on peut continuer comme comme trois trois trois de faire 2-3 braquages de plus. Ok Ok Et après, on peut négocier après, on un truc On pourra négocier de l'argent et on pourra négocier notre échappement. Ok, mais ça sera un peu risqué. Ouais, bah. Je peux les démarrer tous les deux. Ouais, mais vite ça, on va essayer de garder tout le monde en vie. Essaye juste de prendre quelqu'un d'otage s'il passe derrière le magasin. Attends. Dans tous les cas, là, Attends, je vais sortir pas. et leur demander de ranger leurs armes. Il le, y a le sergent qui reste... Tirez pas, tirez pas. Une voiture. Tirez pas, tirez le pas. Le sergent, reste à tirer pas, Mais tire une pas dessus. Toi. Et, euh, le cadet... Euh, ok. Ok, okay monsieur. Euh, je vais vous demander de, de ranger vos armes. Euh, on n'a pas été menaçant, Donc euh, j'aimerais bien que pour l'instant vous, vous, okay. vous rangez vos armes. Voilà, donc s'il vous plaît. voilà. Euh, parce que sinon, euh, ce qu'on va faire, c'est que... Enfin, tu vois, quand tu braques une arme sur moi, alors que là, tu vois, je suis pas menaçant, j'ai pas d'armes. Euh, tu vois j'ai un peu envie de sortir mon flingue et te menacer aussi donc okay. moi je préfère... Dis à ton pote de, de son baisser arme. son arme alors. Dis à ton, ton pote pot de baisser son arme. arme. C'est baissé, c'est baissé, c'est baissé. Sinon nous, on, peut lui, okay. on peut lui mettre une tête quand on veut. Hein, si, hein. Oui oui bah nous, Ah pas bah pas pas fait. ça, et faites ça, fait ça, on va voir ce qui se passe. Bah de quoi, on, on, on va voir ce qui se passe. Bah t'inquiète pas qu'on vous tue tous les deux et voilà c'est fini. Hein. Là on vous laisse une qui chance, dit, oui, chance oui, de vie. Qui dit qu'on est que deux Qui dit qu'il n'y a pas l'otage derrière. Et alors on veut voir l'otage Mais on vous la on montrer l'otage Mais non On veut avec vous Avec vous deux Avec vous deux C'est une vous blague les gars Vous vous foutez notre gueule en fait Mais c'est vous qui vous foutez notre gueule vous nous, vous nous On euh, vous demande un... vous deux De 0, 0, avec... 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 Reviens, reviens, reviens dans le magasin D'accord, d'accord mais baissez vos armes, baissez vos armes, baissez vos armes 0 0 0, 0, 0, 0, 0. Euh, 0, 2, 0 2. le cadet est derrière ouais. le magasin, il est sur son muscle il est en première personne derrière une palette. Caché derrière une palette. Oh ouais, il est sur son muscle il est 0, Le 0 n'est pas derrière le magasin, j'ai une vision sur lui Non mais il est, il est caché une palette, il est sur le, est sur le côté, je comprends que le... C'est moi bon, j'ai fini le braquage. je vais relancer Écoute-moi. Je vois les deux, je vois les deux Ok bah oui, le deuxième faut qu que, que, que tu le prends, prends en otage c est c est qu à large, à large, il est derrière un mur Normal, Normalement le, le, le, le, sergent, le, pouvait le sergent pouvait pas l'attaquer il est, il est plus derrière un mur, il est derrière un camion maintenant Et bah euh, si euh, on ressort, je pense qu'il y a soin derrière le mur Et là quand on ressort, tu prends l'otage Ça te dit ou pas Ça semble très risqué Bah faut prendre le risque, et au pire si tu traques On est tous les deux dehors là Prêt à canarder Je suis pas très chaud mais mec on a, on a pas il, veut, il vous casse les couilles il veut voir le il veut voir en fait l'otage plus de donc on peut rien faire rien faire on peut littéralement rien faire On est un peu dans la merde les gars je vais pas vous mentir la radio évite de parler très fort quand tu parles Ouais ouais s'il te plaît parce que en plus avec l'écho ça nique les oreilles D'accord d'accord Bref faut tenter ok on va ressortir parler avec euh, 0-1 Faites encore deux braquages et là je tenterai, ok Non mais l'idée c'est qu'on prenne l'otage à l'intérieur, comme ça au moins on peut euh, on peut négocier de l'argent et faire plusieurs braquages J'ai une nouvelle, j'ai une nouvelle, le cadet il va derrière, le cadet va derrière Essaye ouais. de le prendre en otage, essaye de le pas, prendre en otage Bouge pas, bouge pas, bouge pas, derrière toi tu bouges prends pas Prends otage et dès que nous me dit ça on pas. va sortir Tu bouges pas, tu bouges prends, pas Prends lui sa radio prends lui tout, prends lui tout, prends lui le tout KD, vont... Le cadet est monté sur le toit, le cadet est monté sur le toit lui... parfait, parfait, parfait, parfait, Parfait, parfait, parfait je vais lui dire qu'on a un otage. Ah bon. Ok. Donc là, mange tu vois. En, mange en, mange en, mange en, mange en, je te couvre, je te couvre. Monsieur, monsieur, sergent, sergent, sergent. Ouais. Sergent, sera possible de baisser votre arme, s'il vous plaît Pas de problème. Votre pote est mort. Je vous l'ai dit. En haut du tour on avait vu. Il a pris un otage. Mon pote. Ok, ok. Vous êtes sûr Mon ma recrue l'a failli mourir cette fois. Heureusement, heureusement que j'ai des yeux de lynx, monsieur eh, hey, je vous laisse plus de chance, je vous laisse plus de chance. Maintenant, vous montrez tous les deux avec l'otage, sinon je vous tue tous les deux. D'accord, ça marche, on va le chercher. Ok, 0-1, 0-1. Oui. Il a tué notre pote, c'est fini. On ressort, mec, on les, on les pète. Je, je sais pas comment on va faire, je, je suis en train de réfléchir, là. mais c'est. Okay okay. Okay. Okay, okay, okay, ok, ok, regarde regarde, ce qu'il propose. A T'as relancé ou pas non, Ouais, ouais, j'ai relancé, il reste une minute. Ok, ok, je vais on va faire la fin de cette minute, on va... On va littéralement, on va euh, sortir, on fait pareil qu'on négocie avec Clément en l'air, d'accord Et cette fois-ci, je mets une tête au... Au... au euh, d'accord tu vas, tu vas... Putain... Faut qu'on fasse ça, mec. C'est obligé. Ok, ok, on va... Okay. Je, je, on, faut qu'on trouve un, un mot, d'accord Le mot, on va dire... Euh, genre, euh, on va dire... Euh, police. Ok Dès, dès qu'on dit police, okay, okay. on sort les armes et on, on, on met une tête. J'aurais un visite sur le sergent. D'accord. Ok ok et il y a le cadet juste en haut donc faudra re-rentrer dans le magasin. Ouais tu mets une tête on rentre dans le magasin après euh... après le cadet et moi ramène Le problème c'est hein. que le, le cadet aura sûrement euh, aura sûrement la vision sur moi donc euh, dès, que... dès que dès que dès que dès que tu l'as tué il je... faut qu'on faut qu rentre direct. Fais, fais une roulade Pierre tu fais une roulade tu fais les rires, fais comme ça. Ouais mais j'aurais pas mon arme du coup je pourrais pas je pourrais pas je pourrais pas faire une roulade. C'est bon j'ai eu l'argent. Ok vas-y bon fais ça ok police hein. Ok. Ok, ok, ok, ok ah, Allo Est-ce que je peux sortir Vous me tirez pas dessus Pardon, pardon, pardon, excusez-moi est bon. Euh... Est-ce qu'on pourrait négocier Sergent, sergent, est-ce que vous êtes d'accord pour négocier Police, police Ok Oh my god Mais quel monde de fils de pute Putain, je sais pas d'où il a tiré. Putain. Cadet. Cadet rends toi. Rends-toi, cadet, cadet, rends-toi, rend rend rends-toi, rend rends-toi Rends-toi, rends-toi Rends-toi Quel chien Rends-toi, je te dis, rends-toi T'es sûr que tu veux jouer au héros Petit Petit Petit, tu m'entends Mais quel schlasse Quel schlag Il veut me flinguer hein oh. Je crois que je l'ai eu, je crois que je l'ai eu Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas Ok c'est bon c'est bon c'est bon les ils sont à terre ils sont à terre putain qu'est-ce que c'est que cette merde oh ah là là putain donc quelle merde on s'est foutu encore ah ils nous ont... ont baisé la voiture fait chier on va partir avec la caisse là la sportive Putain Putain c'est où qu'on monte sur le toit là Fais chier Ah voilà c'est bon Ah putain frérot Frérot ah, Fais chier Ah, ah Allez C'est parti les gars, on va à l'hosto, je vais vous enlever vos masques, etc. Vous inquiétez pas. Je dirais que y a... vous pouvez de faire inquiéter par des gonds, vous inquiétez pas. Tu me peux planer rare comme les boules de cristal. Viens, on part loin, Je rêve de nous deux assis sur le sable. J'ai la nuit dans ce mal, je vois ces yeux dans le ciel n'égale pas la couleur. Je je me noie dans cette mer pour m'oublier au moins quelques heures. Rejoins la